Qui font, font, font. Les petites marionnettes, Je vous. le ptah. Pas au Se faire en éclatouquement le <rire> ta. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition. Non C'est quoi mon oh. histoire, moi tu sais, il m'a dit qu'il y a une jumele de travail. Tu vois, il y a une jumele de travail. une jumele de une jumele Yallah C'est une jumele de Vraiment, oui un jumele. C'est un jumele. Alors, on dit de l'Ukherania. Tous les mardis, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle capsule de 3 semaines pour changer de vie. 3 semaines pour changer de vie. Ça tourne bien. Ça tourne. كنش للحلقة يوي ليش الحلقة لي مغني للي جدي نري نري سبالي يوت تردوك يوت تردوك فلوس علش الفلوس اه changement imminent parce que c'est possible. Voilà. 3 minutes pour changer de vie, c'était mon challenge pour vous accompagner à changer de perception par rapport au changement. Je suis pleine de gratitude parce que j'ai reçu énormément de témoignages de gens qui effectivement sont passés à un niveau supérieur grâce à ces petites capsules. La saison 1, c'est fini Vous êtes en vacances et moi aussi. On se retrouve, Inch'Allah, en octobre 2018. Notez cette date sur vos agendas. En attendant, j'attends vos retours. J'attends d'avoir des améliorations. Qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore Aidez-nous à contribuer pour la rentrée à ramener un concept, toujours le même, 3 minutes pour changer de vie, mais avec des idées originales. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde Comment vous aimeriez qu'on structure la, la, la capsule Quelles sont les, les, les nouveautés que vous voulez qu'on rajoute Voilà, c'était Nahid Rashad. Je vous donne rendez-vous en octobre 2018. et Allah hudkoum